Les hétérotopies, ces autres lieux, on a créé un pays qui n'est pas imaginaire, qui est constitué de ces lieux de changement social. Hétéro, c'est l'autre, et topos, c'est le lieu. Donc du coup, il s'est intéressé à ces autres lieux qui hébergent l'imaginaire.